Chloé, 25 ans. Chloé, 25 ans, c'est quoi pour vous Chloé, un papa Un papa, c'est un super héros pour moi. Un super <rire> ouais. héros, génial. Et qu'est-ce que ça sent alors, ce papa mmh... Il n'a il pas d'odeur, a... son odeur à lui, c'est son odeur à lui. Ouais. Son odeur Ouais. Okay. <rire> Merci beaucoup. Merci à vous.